Bonjour les amis, combien gagne un trader C'est une question qui revient très souvent aux personnes qui veulent se mettre au trading, qui sont intéressées par le trading à en faire une activité peut-être professionnelle. Eh bien certes le trading c'est un des métiers qui rapporte le plus, je pense que c'est effectivement dans ce domaine-là qu'on peut gagner le plus d'argent, mais euh, vous ne gagnerez peut-être pas des milliers d'euros euh, au début lors de, de votre mise en route euh, parce que vous allez travailler probablement à votre compte. Euh, c'est la manière la plus facile de commencer. Donc bien sûr euh, vous pouvez chercher par vous-même mais vous allez peut-être mettre une dizaine d'années avant de trouver une méthode efficace ou bien vous allez suivre des formations, c'est ce que je vous conseille, c'est ce que j'ai fait moi aussi. J'ai commencé à suivre des formations il y a une dizaine d'années et euh, bon j'ai suivi plusieurs formations, il y en avait bien sûr qui étaient meilleures que d'autres mais euh, petit à petit donc on trouve son style, euh, peut-être qu'on ne va pas suivre à 100% une formation mais en tout cas en, en suivant différentes formations on va surtout euh, trouver une méthode à laquelle on s'adapte mieux. Moi ça a été le scalping euh, bien sûr euh, et puis on va surtout trouver des traders, des traders sérieux, des vrais traders qui eux vont vous montrer comment on peut gagner vraiment beaucoup d'argent et euh, des traders qui gagnent euh, des millions euh, chaque année. Donc c'est ça que vous devez chercher euh, bien sûr pour arriver à trouver quelle est la manière la plus efficace de trader. En suivant les exemples de ces traders. Alors vous ne suivrez pas peut-être à 100% leur méthode mais en tout cas si vous suivez à 90% à 90% leur méthode vous savez que vous aurez bien sûr des, des bons résultats. Donc il m'a fallu quelques années avant de trouver euh, les bons traders et euh, une fois que j'ai trouvé ça et que j'ai trouvé ma méthode à ce moment-là je me suis adapté euh, à ce type de trading et j'ai commencé donc à gagner euh, moi-même également. Alors bien sûr, euh, ce qui va dépendre beaucoup de vos résultats, de ce que vous allez gagner, c'est le capital. Alors ce n'est pas évident au début d'avoir un, un gros capital pour euh, trader, parce que sans un gros capital, si vous voulez gagner beaucoup d'argent, eh il faut prendre beaucoup de risques. Et ça, ce n'est pas ce que je conseille, ce n'est pas ce, ce qu'il faut faire si vous voulez euh, trader longtemps, devenir un bon trader. Donc ce que vous devez faire, c'est commencer sur un petit compte, par exemple un compte de 2000 euros, là vous pouvez commencer à, à trader de manière efficace. Vous ne gagnerez pas des milliers d'euros tous les mois avec un compte de 2000 euros mais ce qui est important c'est de voir que vous avez une progression régulière que vous pouvez tous les mois essayer tous les mois donc d'avoir des résultats positifs. Et une fois que vous arrivez à ce, à ce stade-là, eh bien alors vous pouvez commencer à chercher des investisseurs qui vous confieront de l'argent de manière à augmenter votre capital sans prendre plus de risques. C'est de cette manière-là que vous allez pouvoir commencer à gagner des milliers d'euros tous les mois, peut-être des dizaines de milliers d'euros un jour ou l'autre mais c'est le capital donc qui est essentiel parce que lorsque vous tradez, il euh, y a des mois qui sont meilleurs que d'autres, il y a plus de volatilité certains mois que d'autres. Donc c'est plus facile de faire des bons résultats certains mois que d'autres. Donc si vous, si vous gagnez 5% un mois, 10%, 30% un autre mois, c'est sur l'année que vous aurez une courbe qui vous donnera vos résultats. Et bon si vous, arrivez, euh, si vous avez un objectif de 50% par an, ben c'est facile de faire le calcul en fonction de ce que vous voulez gagner. Euh, de, ce que, de ce que vous pouvez obtenir comme rendement. Alors bien sûr si vous tradez avec l'argent d'autres personnes, il faudra les rémunérer, c'est le but bien sûr, c'est ça qui les intéressera. Donc vous pouvez aller jusqu'à partager 50% de vos gains et donc avec euh, vos, vos clients, vos investisseurs et à ce moment-là, bon vous voyez ce que vous pouvez gagner. Mais euh, si vous devenez vraiment un bon trader euh, qui a des résultats réguliers, vous n'aurez aucun problème à obtenir des capitaux, ça je vous le garantis, j'en ai fait moi-même l'expérience. Donc ce n'est pas du tout difficile à partir du moment où vous pouvez prouver que vous avez des bons résultats, d'avoir des personnes dans votre entourage qui sont intéressées de vous donner de l'argent pour, pour investir donc en vous, investir en votre capacité à faire fructifier cet argent. Et à ce moment-là, euh, petit à petit, le bouche à oreille et vous verrez qu'il y, y a des tas de gens qui seront intéressés par euh, les résultats que vous pouvez obtenir euh, avec votre trading. Donc c'est la meilleure manière de faire pour arriver à gagner de l'argent. Et à ce moment-là, bon, euh, si, si un jour vous arrivez à avoir des millions en gestion, eh bien, que vous faites 50% euh, de gains par an et que, vous partagez les bénéfices avec euh, vos investisseurs, ben vous voyez ce que vous pouvez gagner. Il euh, y, y a des fonds qui ont des, des milliards euh, en gestion, donc euh, c'est bien sûr euh, une manière euh, facile, enfin je dirais intelligente de gagner de l'argent euh, lorsqu'on veut faire euh, du trading de manière professionnelle. Donc allez-y petit à petit, euh, trader sur un compte réel, un petit compte réel et puis commencez à en parler autour de vous et vous verrez que très rapidement vous arriverez à avoir 10 000, 50 000, 100 000 euros en gestion et d'année en année comme ça vous arriverez à faire augmenter votre capital mais je peux vous assurer que ça peut aller très très vite, que vous arriverez à plusieurs centaines de milliers d'euros très rapidement si vous pouvez montrer des résultats concrets, positifs sur une période de quelques mois vous aurez très rapidement des personnes qui seront intéressées. Il y a quelques années, j'ai vécu une expérience assez, assez particulière au niveau des, des gains que, que peut faire un trader. Donc c'était en 2014, donc j'ai été invité à faire partie d'un groupe de traders, à montrer ce que je faisais, donc c'était sur la plateforme eToro. Et euh, je ne sais pas si vous connaissez cette plateforme, en fait il y a des, des traders, lorsqu'on est trader et qu'on a des bons résultats, on peut montrer ces résultats. Et ensuite, il y a des personnes qui viennent, qui s'abonnent euh, à vous et euh, qui copient automatiquement les trades que, que vous faites. Et donc en 2014, j'ai été invité par quelqu'un à découvrir cette plateforme et ce système. Et à l'époque, donc il y avait un, un monsieur, un Allemand euh, qui avait euh, 70 ans environ à l'époque il avait un pseudo qui, qui était Banzino 28 et euh, donc je suis arrivé justement dans ce groupe et tout le monde parlait, euh, c'était un groupe francophone, tout le monde parlait de Banzino 28. Alors j'ai été voir les résultats de, de ce monsieur qui tradait uniquement l'euro dollar et euh, c'était assez incroyable, spectaculaire, il est arrivé à faire 750% de gains euh, de son compte euh, donc de trading en tradant uniquement l'euro-dollar. Alors quand j'ai vu ça, euh, il y avait même un, une interview qui a été faite par Itoro de, de ce monsieur où il expliquait qu'il avait acheté deux appartements à ses filles, donc en un laps de temps euh, assez court, euh, une année je pense, et euh, donc avec les gains qu'il avait fait euh, en trading euh, euh, sur cette plateforme-là. À ce moment-là, euh, je me suis dit, mais bon, euh, à la personne qui m'avait introduit, j'ai dit, mais moi je vais être ridicule face à ce monsieur, 750% de, de, de gains, moi je ne peux, peux pas faire ça, je ne suis, suis pas encore à ce niveau-là. Et euh, donc j'étais vraiment intrigué. Et à ce moment-là, avec les connaissances que j'avais, j'ai été analyser un petit peu les traits de, de ce monsieur. Et je me suis rendu compte qu'en fait, euh, il prenait des risques démesurés. En fait, on était dans une période où, en 2014, où l'euro a chuté fortement, l'euro-dollar chutait. Donc ça a duré des mois, des mois. Et euh, Banzino28, qu'est-ce qu'il faisait Eh bien, il tradait uniquement à la baisse. Et il prenait chaque fois 10 Je vous montrerai dans une vidéo les, les, les détails. Donc euh, chaque fois il coupait sa position avec un gain de 10% et il reprenait une position et, et comme ça. Mais en analysant cette trade, je me suis rendu compte qu'il euh, prenait des risques incroyables parce que lorsque le marché faisait une correction, donc qu'il remontait, eh bien il ne coupait pas du tout ses positions. Donc il arrivait avec des positions négatives assez, euh, assez catastrophiques pour une personne qui s'y connaît un peu en trading. Mais il a eu une chance, une chance incroyable pendant plusieurs mois, le marché a continué à baisser pendant des mois, il avait euh, 3000 personnes qui le suivaient, il avait à peu près 800 personnes qui copiaient ses trades et donc euh, qui, ont gagné, euh, qui ont gagné de l'argent pendant, pendant toute cette période. Le problème c'est bien sûr qu'à un moment donné, euh, les choses s'arrêtent, hein, comme on dit, les, les, les arbres ne montent pas jusqu'au ciel et l'euro-dollar il n'allait pas euh, chuter jusqu'à jusqu zéro. Et lorsque ça s'est arrêté, eh bien, euh, malheureusement, euh, son système ne fonctionnait plus. Donc quand l'euro-dollar le, a arrêté de chuter, eh bien, euh, il n'avait plus les mêmes gains et les 800 personnes qui, qui le copiaient ont commencé à perdre de l'argent. Tout ceci pour, pour dire que... On peut gagner beaucoup d'argent, même une personne qui, qui démarre en trading peut gagner d'argent pour peu qu'elle ait de la chance, mais la chance ça ne dure pas des années, vous pouvez gagner beaucoup d'argent très rapidement en trading mais tôt ou tard vous allez perdre. Donc bien souvent il y a des débutants qui pensent qu'on peut gagner beaucoup d'argent très rapidement en trading sans avoir une bonne méthode, or ça c'est faux, vous pouvez avoir de la chance pendant un jour, un mois, une année même comme dans le cas de Banzino 28 mais euh, ça ne va pas durer éternellement ça je peux vous le garantir donc il est vraiment important que vous appreniez euh, à trader parce que si vous gagnez beaucoup d'argent vous allez vous dire que ça va durer toute la vie et que ça ne va jamais s'arrêter mais si vous n'avez pas une méthode de trading efficace qui vous permet de gagner de l'argent dans n'importe quelle configuration de trading à ce moment-là ça ne va pas fonctionner. Donc voilà l'expérience que, que j'ai eue, donc il euh, y a des, des personnes qui gagnent énormément d'argent euh, rapidement en trading mais euh, en ayant de la chance, et la chance en trading euh, ça, ne pas, ça ne dure pas éternellement, donc apprenez une méthode de trading efficace et à ce moment-là les gens verront que vous, euh, vous pouvez trader euh, de manière efficace, qu'ils peuvent vous confier de l'argent et que vous ferez fructifier leur argent mais ne, ne jouez pas à bandino 28 parce que ça, ça ça ne donnera pas de bons résultats à court terme. Donc si vous avez vu les, les marchés ce qu'a fait le marché hier donc on était sur une, une hausse depuis de nombreux jours des marchés et puis tout d'un coup sans prévenir les marchés ont chuté, le Dax a chuté de 400 points hier. Donc si vous n'avez pas une méthode efficace pour trader dans, dans dans ce type de configuration et profiter justement d'une baisse de 400, de 400 points du, du DAX, et bien à ce moment-là, vous risquez de perdre beaucoup et ce n'est pas ce que je vous souhaite. Donc si vous voulez gagner beaucoup d'argent en trading eh bien apprenez à trader mais apprenez à gérer votre risque également. Voilà, je pense que ça vous donne une idée de ce qu'on peut gagner. Donc euh, euh, D'abord euh, apprenez à une méthode euh, efficace, une méthode de trading efficace, donc j'en ai suivi euh, plusieurs et puis j'ai tout condensé dans mes formations et c'est comme ça que depuis 5 ans moi aussi euh, j'enseigne le trading et je continue toujours à, à progresser, à m'améliorer, à être entouré de, de traders euh, professionnels qui tradent euh, des millions et c'est ainsi qu'on euh, peut, on peut voir euh, les résultats progresser. Voilà j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, mettez un pouce positif, partagez-la ça me fera plaisir. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube eh bien c'est le moment, faites-le et cliquez sur la petite cloche à côté comme ça vous serez averti lorsque je publie une vidéo. Voilà je vous dis à très bientôt et bonne chance dans votre trading. Au revoir.